Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire proposé par celle-ci et en partenariat avec Simple. N'hésitez pas à me dire si vous recevez, si vous nous entendez bien, si vous voyez bien la présentation et si vous voyez bien nos têtes également, pour qu'on puisse échanger ensemble via le petit chat. Je vois que je vais commencer à pas taper. Ok, super, merci Joël. Génial. Bonjour à tous. Bonjour Judith. Bonjour David. Bonjour Marie. Alors, quelques que je vois qu'on a déjà... Quelques-uns, je vais pouvoir commencer à vous les donner. Euh, donc là, c'est parfait. Donc là, vous êtes en train de m'écrire dans le chat. Euh, donc voilà, pour toute problématique de son, d'image, de, euh, ce genre de choses, euh, vous pouvez réagir directement dans le chat euh, pour nous euh, avertir. Et dès que vous avez des questions lors de la présentation, euh, voilà, euh, tout type de questions, vous avez un nouvel onglet qui s'appelle « questions » et vous allez pouvoir un petit peu nous dire, euh, pouvoir nous poser toutes les questions. Euh, ce principe de différenciation, c'est comme ça, nous derrière, on va pouvoir... Euh, euh, exporter toutes vos questions et ainsi, si on n'y a pas répondu pendant la présentation, on va pouvoir revenir dessus et ainsi euh, vous répondre ultérieurement euh, après cette, euh, cette présentation. Donc, je vois qu'on est déjà quelques-uns. On va attendre encore une petite minute et on va pouvoir commencer euh, la présentation. Et ce webinaire échanger ensemble. Ok, génial. Bonjour à tous. Voilà, okay, on va pouvoir commencer. Il est Bonjour. Donc du coup, voilà, on se retrouve aujourd'hui pour discuter un petit peu ensemble euh, donc avec euh, l'outil Simple Beaux d'un site vitrine avec son outil de gestion commerciale. Je vais vous pouvoir tout de suite vous présenter un petit peu le déroulé de ce, ce webinaire. On va voir un petit peu différents chiffres de ce secteur et de notre, de notre digitalisation à travers, à travers quelques chiffres. Pourquoi avoir un site vitrine On va développer l'activité euh, grâce à son site. Ça, on va voir comment et euh, quelles sont les best practices qui sont liées à ça. Et ainsi, on va pouvoir présenter des services simples et beaux et celle-ci euh, pour que vous, vous ayez une, une vue globale de, de ces outils et comment ils travaillent ensemble. Je me présente Gauthier. Je suis au marketing opérationnel chez celle Donc, je présente les webinars. Je connais très bien l'outil. J'ai fait un an au CSM chez celle Donc, j'ai accompagné différents clients dans leur. Euh, besoins et leurs différentes problématiques qu'il a rencontré avec l'outil et ces processus qu'il devait adapter via celle-ci. Et on a Camille de saint -Pégot. Je te laisse te présenter, Camille. Oui, bonjour, bonjour à tous. Euh, donc, eh bien, je m'appelle Camille De Stopani et je suis du coup responsable des partenariats euh, chez Simple et Beau et en contact eh bien, depuis euh, des quelques mois avec euh, du coup l'outil celle-ci que l'on intègre à nos sites internet. Euh, voilà, je vais vous expliquer euh, en quelques mots euh, un, petit peu le, un petit peu Simple et Beau. Euh, donc, Simple et Beau, on est une société créée en 2013 et vraiment spécialisé dans la création de sites vitrines euh, au service des, des pros indépendants, TPE, PME, des libéraux. Voilà, on travaille avec plus de 5500 clients euh, répartis un petit peu sur bah, beaucoup en france et surtout tous les continents euh, on a une équipe de plus de 60 personnes et on petit petit bonus on aime bien dire eh bien qu'on a plus de 2000 avis clients positifs euh, voilà à chaque fois qu'on met en ligne un site avec un pro on lui demande un petit peu son retour sur nos sur nos services et voilà on a donc beaucoup d'avis clients positifs donc c'est on aime bien communiquer un petit peu là dessus voilà pour nous présenter et on passe à la suite avec celle-ci. Donc celle-ci, je pense qu'on a quelques uns qui connaissent une société créée en 2009 par un M. Et, et Frédéric Coulet, où on va piloter toute la gestion commerciale de vos entreprises et toute la gestion opérationnelle de des aspects marketing, commerciaux jusqu'aux facturations et la pré-comptabilité. On a 5 500 clients aujourd'hui en pleine évolution, en pleine croissance, avec 30 000 utilisateurs. Une différence en fonction du nombre d'utilisateurs que les clients peuvent mettre sur la solution. On peut aller, on peut avoir 300 utilisateurs sur la solution. Un service entièrement français, tous les aspects de celle-ci, que ce soit du support au développement, à la gestion commerciale et à la vente de celle-ci, tout se passe ici à La Rochelle, d'où je vous parle sur le port des Minimes, où on développe entièrement la croissance et euh, l'outil celle-ci pour répondre au mieux aux besoins des entreprises euh, sur, sur le territoire. Alors, merci beaucoup, merci beaucoup, Gauthier. La chance d'être à La Rochelle. On est bien, on a beaucoup de temps de corps, Bon, pas aujourd'hui, pense. C'est bien aussi, à Paris, mais c'est moins, moins exotique quand même. Euh, alors, du coup, eh bien, avant de, de vous parler de, de sites vitrines, de relations et de relations clients, quelques chiffres qui remettent un petit peu dans le contexte. Euh, aujourd'hui, donc, 85% de vos futurs clients vous cherchent en fait sur Google avant de vous contacter ou de faire une demande en ligne. Et paradoxalement, à côté de ça, on a un chiffre très parlant sur aujourd'hui l'équipement des professionnels. 94% des pros reconnaissent la nécessité d'avoir un site Internet. Donc, tout le monde, tout le monde est d'accord. Mais 35% seulement ont effectivement un site Internet. Donc ça, ces chiffres, pourquoi ils sont parlants Eh bien, on se rend compte qu'il y a vraiment des freins qui bloquent aujourd'hui la création de sites Internet et le fait de se doter d'outils comme Simplebo et celle-ci. Et on va voir aujourd'hui, eh bien, comment, quels sont ces freins, comment y pallier, et quels sont les intérêts, aujourd'hui, l'impact et l'importance de se douter d'un site vitrine et d'un outil de relation client. Donc déjà, euh, et toujours aussi pour remettre un petit peu dans le contexte, c'est important de comprendre euh, bah donc l'intérêt d'avoir un site Internet et quels sont les canaux déjà par lesquels vos clients arrivent vers vous. Aujourd'hui, il y a deux canaux principaux, euh, le bouche à oreille et la recherche métier plus ville. Euh, et je vais prendre deux exemples là pour vous expliquer un petit peu bah, ce que c'est que le bouche à oreille et cette recherche et, euh, et du coup, comment elles sont, comment elles sont liées euh, intimement au site Internet. Quel est un petit peu l'intérêt euh, aujourd'hui, du coup, Adèle, exemple, habite à Tours, elle cherche un plombier. Étape numéro un, elle en parle à ses proches, du coup, sans hésiter. « Allô, je cherche un plombier, vous n'avez pas, pas une idée euh, ?» Les proches lui recommandent des noms de plombiers qu'ils qu ont en tête. Étape 3, elle doit choisir, donc elle va taper leur nom sur Google pour avoir les coordonnées, pour se renseigner et pour faire son choix. Euh, et quatrième étape, Bouche à oreille, du coup, quitte à choisir, Adèle privilégie, du coup, celui qui va avoir un site Internet complet, rassurant et plus est, qui permet la prise de rendez-vous en un clic, en ligne. Donc, sur le bouche à oreille, et vous vous reconnaissez peut-être euh, sur ce type de recherche, quand vous recherchez un boucher, un boulanger, un coiffeur, un ostéo, euh, eh bien, vous allez euh, tout de suite vouloir être rassuré euh, et pouvoir effectuer cette prise de contact rapidement. Donc, d'où l'intérêt d'avoir une présence en ligne. Deuxième exemple, la recherche métier plus ville. Du coup, toujours le même exemple. Adèle habite toujours à Tours, elle cherche un plombier. Euh, étape 1, elle ne préfère pas en parler à ses proches. Elle va, étape 2, tout simplement taper plombier Tours sur Google. Et du coup, étape 3, elle va aller sur Google Maps pour trouver le plombier pardon, le plus proche de chez elle. Ou alors, elle va vraiment comparer, elle va aller un petit peu plus loin et comparer les deux, trois premiers sites et on imagine qu'elle est au travail, dans une salle d'attente, dans la voiture par exemple, euh, bon, à l'arrêt hein, bien sûr, euh, et elle va privilégier du coup, un site qui la rassure et où elle peut prendre un rendez-vous en ligne euh, sans appeler, rapidement. Euh, donc là, sur ce deuxième exemple qu'on imagine, hein, on peut se projeter aussi sur cet exemple, on voit et on mesure l'intérêt d'avoir une présence en ligne euh, et une présence en ligne rassurante et complexe avec vraiment ses coordonnées, un site internet, et le fait de pouvoir et euh, eh bien prendre contact rapidement. Ces horaires également, ça peut être assez frustrant. Ces horaires. De ne pas avoir le, les horaires d'ouverture des magasins. Exactement, exactement. Donc, et eh bien euh, par rapport aux chiffres qu'on a vu tout à l'heure, et euh, eh bien pourquoi pourquoi tout le monde n'a pas de site internet Quels sont les freins à la création de sites quand on parle de site vitrine euh, deux raisons principales, souvent vous manquez de temps, euh, vous êtes euh, dans dans votre activité et vous pensez que ça va prendre du temps ou alors vous n'avez pas encore eu le temps de vous lancer, euh, première raison, ou pas encore eu le budget de vous lancer et où vous imaginez que ça peut représenter un immense budget euh, sans euh, forcément encore mesurer eh l'investissement, le, le retour sur investissement que ça peut vous, vous apporter. Euh, du coup, là, je vais vous décrire brièvement eh bien, les quatre moyens aujourd'hui que vous avez pour créer votre site internet, les quatre types de prestataires. Euh, premier prestataire, certains peut-être connaissent, vous avez des outils qui s'appellent self-service euh, et donc qui sont des outils qui vous permettent de vous lancer tout seul, de faire votre site tout seul. Vous êtes en face de l'outil, euh, vous vous lancez et vous êtes le seul maître eh bien, du design euh, des pages de votre site, de tout, et, mais aussi du référencement. Donc là, c'est un peu le l'avantage, c'est que vous êtes tout seul. En effet, vous êtes à votre rythme et même parfois, vous avez des offres gratuites pour démarrer. Mais l'inconvénient, c'est que du coup, déjà, comme vous êtes tout seul, ça peut paraître chronophage et compliqué de se lancer sans avoir les compétences techniques, tout simplement. Chacun un petit peu à son métier. Bon, on n'a pas toujours les compétences techniques sur ces outils. Et puis, eh bien, vous n'êtes pas forcément accompagné sur le suivi, les normes, le référencement. Vous n'avez pas beaucoup de garanties de référencement puisque c'est vous qui allez gérer votre propre site. Totalement. Donc, c'est un outil qui est euh, très bien, mais euh, ces outils d'ailleurs comme WordPress, par exemple, ou Wix, sont bien, mais euh, c'est vous qui gérez tout seul, donc il faut avoir des compétences techniques et même pour que ça vous prenne pas trop de temps. Euh, deuxième euh, moyen de créer son site, vous pouvez faire appel à une agence digitale ou un freelance que vous connaissez, par exemple. Donc là, gros avantage, votre site sera 100% sur mesure et vous pourrez vraiment, et bien, et vous l'avez peut-être déjà fait pour certains, vous pourrez vraiment ajouter beaucoup de spécificités techniques très personnalisées euh, après, inconvénient, donc déjà sur ce type de site, vous, si vous avez simplement besoin d'un site vitrine, ça peut paraître être un investissement euh, assez lourd, du coup, via une agence digitale euh, qui est spécialisée dans des sites un peu plus compliqués. Euh, je m'explique, en gros, vous allez payer euh, des frais en fait de création au départ avant la personnalisation du site qui peuvent paraître être donc un gros budget au départ et derrière vous n'avez pas forcément de suivi euh, abonnements qui vous, vous garantissent en fait le suivi, euh, le, la sécurité du site etc, le suivi des normes. Euh, c'est vous qui après euh, faites une demande à chaque fois ponctuellement pour faire des modifications et vous n'avez pas forcément la main sur l'outil aussi de modification pour ajouter une photo gratuitement. Euh, pour faire des petites modifications comme ça. Donc, c'est très, très euh, un très, très bon moyen de créer son site, mais c'est aussi un gros budget. Donc, euh, ça, et on pourra en parler aussi, ça, c'est vrai que c'est euh, une solution voilà, qui requiert un budget. Au départ, il faut le prendre en compte. Et de maintenance également, euh, par, la suite, euh, par la suite, pour maintenir un site. Euh... C'est ça, et de maintenance pour pouvoir faire voilà, des petites modifications que vous souhaiteriez faire euh, comme ça, ponctuellement, pour ajouter des photos de réalisation ou, ou changer un texte qui vous convient plus ou mettre un article de blog. Voilà, c'est des choses qui peuvent être payantes, in fine. Euh, donc, il faut bien prendre ça en compte, bien se renseigner là-dessus. Euh, troisième euh, moyen de créer son site, vous avez des agences industrielles, euh, qu'on dit, qu dit industrielles généralistes. Comme on connaît, hein, donc euh, Linkéo, les pages jaunes ou même des offres orange, qui vous permettent de faire votre site internet. Donc c'est euh, c'est un abonnement. Vous avez euh, un interlocuteur dédié au départ pour créer votre site personnalisé. Euh, mais euh, donc gros inconvénient, vous êtes souvent engagé sur 1, 2, trois, voire même parfois quatre ans. Euh, ce qui du coup euh, est une bonne solution, mais donc euh, vous êtes euh, vous êtes souvent un petit peu bloqué. Et si vous choisissez euh, de changer de prestataire, changer euh, de métier, euh, voilà, si vous voulez changer, on ne sait jamais ce qui peut se passer en trois ans. Eh bien, vous êtes souvent bloqué, donc c'est toujours un petit peu bloquant euh, de d'être engagé sur euh, de, de longs contrats. Donc ça, c'est vraiment et on en parlera, euh, on va dire un piège à éviter, de ne pas partir sur un trop long contrat. Euh, mais ce sont des agences, donc voilà, spécialisées dans la création de sites, euh, mais généralistes. Il existe aussi des prestataires, du coup, spécialisés. Donc, je nous inclus, simple et beau, on est du coup, nous, spécialisés dans votre secteur, et euh, eh bien votre typologie de professionnels. On travaille avec des pros indépendants, des TPE, PME. Euh, et donc, il existe des prestataires spécialisés sur plusieurs, donc tous les secteurs, tous les types de professionnels. Euh, et là, du coup, vous avez euh, bah, tous les avantages, entre guillemets, des agences industrielles. Vous avez donc un interlocuteur dédié, vous allez pouvoir créer votre site. Vous avez aussi euh, beaucoup d'accompagnement, mais euh, vous pouvez avoir la main sur votre site. Euh, c'est simple, c'est rapide. Je dirais le seul, euh, du coup, euh, inconvénient euh, là sur, bah, si on parle de simple et beau, euh, vous ne pouvez pas créer de site e-commerce ou d'espace privé avec euh, sur lequel vos adhérents vont pouvoir se connecter ou vos clients vont pouvoir se connecter. Voilà un peu les, les avantages et inconvénients de chacun. Euh, les raisons principales voilà qui vous freinez à créer votre site, du coup le manque de temps, de simplicité, de budget, euh, je dirais que euh, les deux derniers exemples, et surtout euh, les prestataires spécialisés, répondent un maximum, euh, puisqu'ils s'adaptent vraiment à vous, répondent un maximum euh, à ces besoins. Voilà un petit peu les quatre moyens de créer votre site. Vous vous reconnaissez peut-être dans un de ces de ces quatre. Euh, on va voir maintenant, voilà des petits conseils, des petits pièges à éviter euh, dans cette création, lancement d'activité ou refonte de site. Euh, on en a parlé tout à l'heure, faire son site soi-même, sans compétences techniques, et surtout pour quand on parle de référencement, euh, ça peut être vraiment un gouffre de temps et financier. Donc, je dirais que je le classe vraiment dans les pièges à éviter. Vous avez peut-être pour certains déjà connu ça. Euh, souvent, on se dit qu'on va se lancer, tester soi-même, et au final, on est dégoûté, euh, et on a du mal à se remettre dedans, euh, et on est dégoûté de, de, de, de sa commercialisation, quoi, de sa communication, parce que ça a pris trop de temps et c'est cher. Deuxième piège, signer avec un prestataire qui ne respecte pas les mises aux normes de référencement. Donc ça, on en parlera dans quelques, quelques secondes des normes Google. Mais voilà, en gros, euh, c'est très important que vous vous renseignez avec votre prestataire actuel ou futur prestataire sur sa gestion et son suivi des normes de référencement. C'est très important. Google a mis en place des normes qui permettent à votre site d'être bien référencé. et Il faut en respecter le maximum. On ne peut pas toujours respecter tout, mais il faut au maximum respecter ces normes pour vous assurer et vous optimiser un bon positionnement sur Google. Troisième piège, signer un contrat avec un engagement de longue durée. Là, je me répète un petit peu, mais en effet, on vous pousse vraiment à ne pas partir sur un engagement de longue durée, que vous puissiez vous sentir aussi libre. Et dans ce contexte aussi post-confinement, où vous avez peut-être changé d'activité, vous vous êtes peut-être lancé, c'est très important de se sentir encore libre. Et donc, il existe des prestataires qui proposent des offres sans engagement. On va en reparler tout à l'heure. Euh, pensez qu'il suffit d'avoir un site pour avoir des résultats, ça c'est donc une affirmation évidemment à euh, bannir de votre euh, tête. Pourquoi? Parce qu'en effet, une fois que votre site est en ligne, euh, c'est très important de savoir que ce n'est pas tout, c'est le début. Et, et à vous, sans que ça vous prenne trop de temps évidemment, à vous eh bien de, de mettre à jour vos photos quand il y a besoin, d'ajouter des actualités, de partager des événements quand vous en faites, d'ajouter une certification si vous en avez. Vraiment, n'hésitez pas à faire vivre votre site. C'est vraiment comme votre boutique et il faut changer les vitrines, euh, mettre à jour, redécorer sa vitrine. Il faut pas hésiter pour eh bien euh, euh, être bien référencé, être mis en valeur par Google et que les clients viennent à vous. Autre chose, faire un marketing agressif. Euh, donc ça, bah, très important, « piège à éviter ». Ça marchait peut-être il y a quelques années ou décennies, mais aujourd'hui, les clients, quand ils arrivent chez vous, entre guillemets, sur votre site, euh, ou quand ils vous cherchent sur Google, bien, ils ont besoin d'objectivité, euh, euh, que, que, que vous disiez la, la vérité, évidemment, et ils vont se renseigner de toute façon auprès d'autres clients, les avis clients, euh, pour eh bien mesurer un petit peu euh, vos, vos services et puis la, la qualité de ce que vous proposez. Donc, on évite les garantie, assurée, promesse. Voilà, on évite toute promesse qu'on n'est pas sûr de tenir à 100% sur son site. Euh, voilà. Et donc, vous-même, en tant que consommateur, euh, essayez de toujours vous projeter en tant que vous-même. Si vous étiez sur votre site, vous aimeriez eh bien, un maximum de confiance et être rassuré sans exagérer. Donc, euh, autre, euh, autre chose à ne pas éviter, bien sûr, euh, négliger la prise de rendez-vous en ligne. Et les avis clients. Donc, on va en parler tout à l'heure. Euh, c'est très important, et on se souvient de Adèle à Tours qui cherchait son plombier. Et euh, eh bien, on est de plus en plus à prendre rendez-vous en ligne, à ne pas appeler, à vouloir gagner du temps là-dessus, à être rassuré. Euh, et donc, c'est très important de bah, se doter d'un outil de prise de rendez-vous en ligne, de lire ses avis clients. On va faire un focus là-dessus dans quelques secondes. Et dernier piège à euh, éviter euh, ne pas propager son site. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire « propager son site » Ça veut dire, une fois que vous avez l'adresse de votre site, eh bien, n'hésitez pas, vous le mettez dans vos signatures d'email, sur vos cartes de visite, votre camion, si vous en avez un. Euh, n'hésitez pas à mettre l'adresse de votre site sur d'autres sites. Euh, on va en parler aussi euh, tout à l'heure. Voilà, faire en sorte que votre site soit visible partout. Le QR code sur les tables, par exemple. Ça a bien marché, je crois, pendant une certaine période. Exactement, exactement. tout à fait, Chez les restaurateurs notamment. Tu as une petite question euh, Camille de Sylvain. Est-ce que beau suit les directives WCAG 2.1 pour l'accessibilité des sites Internet Alors, donc, là, est, on est sur euh, une question norme technique. Euh, alors, je, je vais me renseigner, je vais vous répondre, Sylvain. Nous, pour ce qui est des normes techniques, et j'allais en parler, des normes techniques liées à Google et liées au référencement, nous, on a une équipe de 12 personnes qui est là et qui gère le suivi c'est pour ça qu'on est un abonnement aussi. Eh bien, on en gère le suivi de ces normes Google et le respect au maximum de toutes ces normes qui changent souvent, qui sont souvent mises à jour. Donc, on est très en veille là-dessus. Pour cette norme précise, je me la note et je reviens vers vous, Sylvain, si c'est OK pour vous. Et, euh, et donc, pas de souci. Donc, j'imagine qu'on a vos coordonnées. Donc, je reviendrai vers vous là-dessus. Ouais, on va pouvoir faire ça. OK, pas de oui, on va on va, il va bientôt avoir trouvé son plombier, Adèle. <rire> on y est. Donc euh, eh bien, euh, nouveau, euh, euh, nouveau volet, développer son activité grâce à son site. Une fois que vous avez votre site, euh, je vais vous donner là trois astuces simples pour eh bien, euh, vous développer, vous aider à vous développer grâce à votre site. Euh, première chose, donc comprendre Google. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on en parle là euh, depuis tout à l'heure. Du coup, Google a mis en place plus de 200 normes à respecter pour que vous puissiez être bien référencé. Euh, 80% de ces normes euh, sont techniques et sont gérées par le prestataire qui gère aujourd'hui ou qui euh, va gérer votre site. Ces normes, c'est par exemple la sécurité de votre site, euh, le chargement des pages, le fait que ça charge pas trop lentement. Euh, la compatibilité de votre site sur mobile, tablette également. Voilà, c'est toute cette typologie de normes qui, euh, voilà, qui, qui sont intimement liées à votre site et donc à votre prestataire. Euh, 20% de ces normes, c'est des normes de contenu. Donc, Google va en fait tout simplement lire le contenu qu'il y a sur votre site Internet et va mettre en valeur les sites Internet dont le contenu n'est pas dupliqué, euh, n'est pas euh, est mis à jour régulièrement et est rédigé par vous-même. C'est pour ça que c'est très important eh bien que vous rédigez vos textes, que vous rédigez tout ce qu'il y a sur votre site par vous-même, avec vos mots à vous euh, et sans, sans faire trop compliqué. Donc, euh, très important de, de bien comprendre ces normes et de bien s'assurer que le prestataire qui gère votre site, euh, eh bien, euh, déjà gère un maximum de ces normes techniques et que vous, vous puissiez vraiment regarder sur votre site. Voilà, Est-ce que euh, je n'ai pas fait du copier-coller Est-ce que j'ai rédigé moi-même euh, voilà, Et vraiment vous dire que Google lit et met en valeur votre site. Euh, Google met en valeur, et je viens de vous le dire, je tiens à insister là-dessus, les, les sites dont le contenu est régulièrement mis à jour. Donc, on va en parler euh, là. C'est très important de mettre à jour son site, que ce soit avec du nouveau contenu, des actus, des photos, ou avec un blog, par exemple, si vous pouvez en mettre un sur votre site. Euh, je vous en parle dans deux secondes. Je finis juste sur Google. Je vous parle des liens entrants. Je vous en ai parlé euh, tout à l'heure. Très important de diffuser l'adresse de votre site. N'hésitez pas, selon votre secteur d'activité, à faire apparaître votre site ailleurs. Euh, donc, sur des sites de confrères, sur des sites de partenaires. Voilà, que votre site soit positionné ailleurs, ça génère du coup du trafic euh, nouveau et euh, ça va venir drainer un nouveau trafic euh, sur votre site en entrant. Euh, du coup, quelle est l'utilité Deuxième astuce, euh, l'utilité d'un blog. Euh, avoir un blog sur son site, peu importe votre secteur d'activité, c'est quoi C'est une page en fait de votre site sur lequel vous allez pouvoir publier des articles euh, concernant votre secteur, des bons plans, des bonnes pratiques, des exercices, euh, voilà par exemple, ou euh, ou des, des tutos. Voilà, vous pouvez utiliser votre blog. C'est à vous, c'est votre espace, et l'idée c'est de publier régulièrement des, des contenus rédigés par vous-même. Vous allez gagner du coup en SEO, du coup en référencement naturel. Pourquoi Je vous l'ai dit, parce que Google va mettre en valeur du coup euh, des sites dont le contenu est mis à jour régulièrement, mis à jour régulièrement. Deuxième chose, vous allez pouvoir euh, bien ressortir sur des recherches annexes. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si vous êtes, par exemple, ostéopathe et que vous rédigez un article avec des exercices, des bonnes pratiques pour, par exemple, les femmes enceintes, la prise en charge des femmes enceintes, vous allez répéter plusieurs fois les mots « femmes enceintes »,« ostéopathie »,« grossesse », etc. Et donc, euh, Google va mettre en valeur ce contenu avec des mots qui sont répétés et vous allez pouvoir ressortir localement sur des recherches annexes, euh, « prise en charge »,« femmes enceintes »,« ostéopathie », par exemple, euh, et donc, votre site va pouvoir ressortir sur ce type de recherche. Troisième chose, utilité d'un blog, eh bien, euh, vous allez pouvoir mettre en avant votre expertise et du coup, donner confiance euh, à, vos, à vos clients. Euh, je reprends l'exemple de l'ostéopathe. Du coup, par exemple, euh, je viens de sortir de l'ostéo et je suis enceinte. Il me il m'envoie par mail ou il me dit qu'il a écrit et il m'envoie un lien vers son article de blog sur les exercices que je vais pouvoir faire. C'est vraiment, voilà, c'est un suivi, ça donne confiance, ça va marquer mon inconscient pour pouvoir le recommander. Et on a vraiment, du coup, ça me fidélise aussi, une fidélisation des clients. C'est une astuce qui est très importante et qui prend pas beaucoup de temps. Si vous mettez une nouveauté, une actu, un article par mois, c'est déjà très bien pour vous, pour vos clients, pour votre référencement. Troisième astuce, du coup, la carte de Google. Vous voyez sûrement tous ce que, euh, de quoi on parle. Euh, C'est très important d'être de, de peaufiner sa fiche Google My Business sur Google Maps. Donc, n'hésitez pas, dès que vous vous êtes lancé ou si vous n'avez pas fait, eh bien de récupérer ou créer votre fiche Google My Business. On va en parler juste après. Et la paramétrer. Donc, euh, ça veut dire quoi la paramétrer Y ajouter euh, la photo. Donc là, je veux bien, Gauthier, que tu mettes… Ouais. Euh, voilà, ici, euh, pour optimiser cette fiche, c'est important que vous mettiez une photo qui n'est pas celle de Google, parce que par défaut, on peut prendre euh, une photo de votre porte d'entrée, essayez de personnaliser la photo, euh, de bien choisir la catégorie. Donc euh, ici, euh, je vous ai mis la fiche simple et beau, on a mis concepteur de site web. Voilà, il existe tout un panel de catégories, choisissez bien. Mettez évidemment l'adresse de votre site internet, reliez cette fiche euh, à votre site. Euh, permettez en fait aux clients, une fois qu'ils tombent dessus, c'est la première vitrine avant votre site vitrine, donc il faut absolument avoir toutes les infos. Un titre, du coup, optimisé qui porte le nom de votre entreprise, évidemment, et euh, vos coordonnées avec les horaires. <rire> ne pas faire l'impasse sur les horaires, on l'a dit tout à l'heure. Donc euh, voilà, une fois que vous l'avez créé et pour finir sur la slide précédente, et eh bien on va vous demander, Google va vous demander de la valider. Donc très simplement, ils vont vous envoyer un courrier avec un code pour être sûr que à l'adresse que vous renseignez, euh, il y a bien votre euh, votre société et que vous puissiez donc valider ce valider ce contenu, valider cette fiche. sujet, donc là, on a créé son site, on a cho choisi son prestataire, on a compris comment fonctionne Google avec notre site et comment bien se référencer. On a créé, entre autres, sa fiche Google My Business. Oui, et je vais vous un petit pardon, tu dis quoi, Gauthier on a, on a trouvé notre plombier. On a trouvé notre plombier, c'est bon. Euh, et donc, que fait ce fameux plombier aussi <rire> sur Facebook pour eh bien, fidéliser, aller chercher sa clientèle, euh, je vais vous faire un petit, euh, petit focus sur le bouche à oreille avec Facebook. Très important du coup de se créer une, une page Facebook professionnelle. Pourquoi je vous, je vous parle en fait de Facebook Parce que eh c'est le réseau social chez qui vous allez pouvoir aller chercher le plus de nouveaux clients. Euh, vous connaissez tous du coup, vous avez peut-être tous un profil de Facebook. Euh, on voit eh bien, ce que like vaut les personnes de votre réseau. Donc, si une personne de votre réseau va euh, eh bien, aimer ou commenter la page euh, d'un avocat, eh bien, vous allez le voir, vous allez pouvoir aller sur la page de cet avocat et du coup, potentiellement, vous abonner à cette page, liker cette page et du coup, le suivre et être un potentiel nouveau client. Donc, c'est euh, très important d'être présent sur Facebook. Donc, n'hésitez pas, du coup, à vous créer une page avec le nom très complet. Euh, votre nom, euh, donc là, Jean Dumoulin, et à Neugent-sur-Marne. Voilà, c'est important pour le, le référencement. Et important aussi de mettre beaucoup d'informations sur Facebook parce que, eh bien, euh, au niveau design, entre un avocat et un autre avocat sur Facebook, le design est le même puisqu'on est sur un site qui ne vous appartient pas qui a toujours le même design. Donc n'hésitez pas à mettre un maximum d'informations et je le décris là, et eh bien pour euh, un maximum de photos, informations, d'illustrations pour et eh bien vous démarquer des autres. Donc comme je dis, une présentation, une photo de profil, de couverture, évidemment votre site internet, ça va générer du trafic sur votre site aussi depuis Facebook. Partagez vos actualités autant que faire se peut. Du coup, si vous avez un article de blog que vous venez de, de mettre euh, sur votre site, euh, n'hésitez pas à partager aussi sur votre compte personnel. Donc, on parle des actualités de votre profession. Voilà, si vous avez un article que vous souhaitez, euh, même euh, d'un média externe, que vous souhaitez euh, repartager, n'hésitez pas. Tout ça, c'est des idées de postes euh, qui sont, et euh, eh bien, euh, qui animent, qui viennent euh, générer du trafic également sur votre page. Euh, du coup, les solutions apportées par vos services, événements ou formations, voilà. Les événements vont, on espère, reprendre en physique, mais voilà, par exemple, si vous organisez un événement en ligne, euh, n'hésitez pas, tout ça, ça donne des idées de contenu. Et puis, parlez-en à vos clients euh, créez vraiment un lien entre euh, votre, entre vous et votre client en disant que vous avez une page Facebook, que vous euh, publiez des contenus régulièrement, que vous publiez des actus, des bonnes pratiques, des exercices par exemple. Donc ça, euh, c'est euh, important et ça fidélise davantage, pareil, dans l'inconscient de, de vos clients, euh, ça, ça vous fidélise avec eux, ça tisse un lien. Et du coup, incitez-les à liker votre page, évidemment. Et maintenant, on va pouvoir participer avec euh, celle-ci. Donc, du coup, celle-ci, là, on a vu un petit peu toute la gestion, toute, toute l'aspiration la, de, des clients qu'on fait via une vitrine qui est sur votre site Internet. Il euh, y a également l'aspect gestion opérationnelle de votre entreprise qui est extrêmement importante à travers tous les métiers. Celle-ci répond à une multitude de métiers, du plombier jusqu'à jusqu l'avocat, jusqu'à l'agence, jusqu'à l'agence, jusqu'à une multitude de, de, de, de, de secteurs d'activité. Donc là, on a vu un petit peu la, la représentation sur Internet de, de, de son activité et on va utiliser dans un premier temps le CRM. CRM CELSI, c'est la première base de, de l'outil CELSI. C'est là, on va regrouper toutes les informations euh, qu'on arrive, qu'on récolte et qu'on met, qu'on ajoute sur celle-ci. Euh, donc comme on l'a vu avec, avec Simple Ego, en fait, on a une interconnexion qui va nous permettre de récupérer les prises de contact à travers un widget euh, de votre site Internet directement dans celle-ci avec la création d'une opportunité d'affaires liée au CRM et la création de la fiche contact, de la fiche société pour avoir ainsi toutes les interactions avec votre prospect et votre client. Donc, comme on voit, collectez votre prospect avec vos méthodes préférées. Donc, bien sûr, ça peut être le site Internet, mais vous pouvez avoir une multitude de sources, bien entendu, que ce soit du physique, que ce soit d'appels téléphoniques. vous pouvez tout à fait combiner ces multitudes de possibilités. Ensuite, on va pouvoir suivre ces opportunités d'affaires grâce à des étapes, grâce à des, euh, à des jalons que vous mettez vous-même, que vous processez en fonction de vos méthodes de vente et que vous allez pouvoir entièrement personnaliser, bien entendu, dans ces cas-ci. On va ensuite créer la matérialisation de l'offre que vous faites à votre client. Vous allez avoir, euh, voilà, vous voulez euh, émettre un devis, combien on veut connaître le tarif de la réparation qu'il va nous faire eh bien, vous allez devoir créer votre devis rapidement pour que votre client puisse avoir une première euh, visualisation du coût que ça va lui. Écoutez, on a toujours peur quand on vient chez nous, euh, pour nous pour nous, pour pour le, pour la réparation qu'on qu va lui demander. Avec bien sûr la signature électronique qui va faire gagner un maximum de temps à votre entreprise mais également crédibiliser votre entreprise via euh, le, le client ou le prospect car lui il n'aura pas à l'imprimer, à le scanner, à vous renvoyer pour faire tout ça directement depuis son ordinateur ou directement depuis son téléphone. Donc ça, c'est vraiment avantageux. Ensuite, celle-ci rapidement, on l'a vu, là on voit toute la partie euh, source, lead, prospect qu'on veut insérer dans d'autres outil via le site internet, via tous les canaux qu'on peut connaître. Et on a aussi l'outil de facturation, la création du de devis, derrière on va pouvoir facturer notre client, on va pouvoir en un clic transformer son devis en facture avec une facture d'acompte et c'est différentes choses proposer des, des facilitations de paiement avec du paiement en ligne, par carte bleue, par, par prélèvement CEPA et tout autre type de euh, possibilité de paiement et relancer également vos clients. En effet, on a toujours des clients, des prospects, des clients du coup qui peuvent pas payer ou encore euh, qu'on veut relancer via le devis parce qu'on peut relancer la facture et le devis, bien entendu. Et ensuite, on part sur l'outil de pré un petit peu plus technique qui va nous permettre de faire du rapprochement bancaire qui va nous permettre décrire les premières écritures comptables, faire des exports de ces écritures comptables, donner un accès à votre expert comptable pour qu'il puisse ainsi travailler et derrière vous donner les bilans, les comptes de résultats et tous les éléments comptables et de santé de votre entreprise au niveau financier. On voit rapidement une gestion d'ancienne vitrine avec celle-ci, avec un outil de gestion commerciale en général. On, on répond à un besoin, on répond à certains besoins, très opérationnel avec celle-ci. Il y en a d'autres, bien entendu. Une demande d'informations via le widget, comme on a pu le voir. Et ensuite, nous, dans celle-ci, on va récupérer toutes les informations. Création d'opportunités, création de fiches clients. Et ensuite, dans celle-ci, le commercial ou euh, l'auto-entrepreneur, bien entendu, parce que celle-ci est valable pour un utilisateur comme pour 200 utilisateurs. On va créer les devis pour euh, matérialiser l'offre avec ensuite la signature électronique, crédibiliser et valider la transaction entre votre client et vous. Ensuite, on va avoir tout un historique client. Si votre client, dans six mois, il vous redemande la facture parce qu'il a perdu, il en a besoin, eh bien, vous pourrez avoir tout l'historique directement sur votre fiche client, mais également toutes les interventions, tous les rendez-vous que vous avez pu avoir avec lui, tous les appels téléphoniques également que vous avez pu avoir avec lui et ainsi avoir toute une traçabilité, tout un historique de votre client pour leur lancer, pour connaître un petit peu son activité et avoir toutes ces informations directement dans un seul outil et en collaboration avec toutes les personnes qui travaillent dans votre entreprise. Et ça, c'est extrêmement important. Comme on peut le dire, celle-ci répond à 150 personnes et 150 personnes peuvent avoir besoin d'accéder à une seule fiche client si c'est un exemple de client dans votre société. Donc une alimentation continue de cette fiche client en fonction du temps qui passe. Et ensuite, vous derrière, en tant que chef d'entreprise, en tant que, en tant que euh, directeur commercial, directeur financier, vous allez avoir besoin de statistiques, donc bien sûr tous les exports que vous souhaitez sont disponibles dans celle-ci, mais également des tableaux de bord qui vont vous permettre de suivre votre activité en fonction de vos différents critères, de vos filtres que vous souhaitez mettre et également de euh, vos différents besoins de reporting dont vous avez besoin. On avait pris l'exemple des avis de clients et c'est très intéressant. Je reviens un petit peu sur le CRM, CRM, on a vu un petit peu tout le processus. On, euh, on a finalisé notre vente avec, euh, votre, avec notre, notre client qui est venu par Simplebook, qui nous a fait une demande sur le widget. Et derrière, dans le pipeline, dans l'outil euh, qui, qui va avoir la, la, la fonction de gérer vos opportunités d'affaires, vous allez également pouvoir mettre des emails automatiques qui sont extrêmement intéressants pour pas avoir des emails redondants à envoyer alors qu'il n'y a pas spécialement d'intérêt à réécrire un email à chaque fois. Vous allez pouvoir entièrement personnaliser cet email et ainsi créer des séquences d'emails. Et par exemple, quand on prend l'exemple des, des avis clients, ce sera mieux dans ce sens-là, on va pouvoir tout à fait envoyer un email avec les liens par exemple vers Trustpilot, vers Google My Business pour avoir et récolter ces différents avis très simplement et ainsi montrer votre, euh, votre professionnalisme à travers des avis clients qui, on le redit, est extrêmement important pour votre visibilité. Merci beaucoup, Gauthier. Oui, en effet, du coup, on va faire un focus là-dessus puisque comme on a vu tout à l'heure, c'est très important. Il faut euh, au minimum regarder ces euh, avis et y répondre, répondre au minimum au négatif, et on va en parler aussi. Euh, et donc, c'est un sujet qui touche tout le monde et qui, euh, vous, en tant que professionnel, euh, vous a sûrement déjà touché, que ce soit en bien ou en mal, des avis positifs ou négatifs, vous en avez tous, donc c'est très important de les prendre en compte. On ne peut pas passer à côté aujourd'hui. Euh, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est aussi un levier d'acquisition euh, et, et de prise de décision aujourd'hui primordial, euh, omniprésent, euh, puisque du coup, on ne peut plus seulement compter sur votre marketing et sur la publicité de vos services. On va vraiment aller voir ce que disent les autres pour être sûr qu'il faut bien vous choisir. Donc, il faut inspirer confiance. C'est la raison numéro un. Euh, inspirer confiance euh, grâce à ses avis. et bien, euh, faire parler de soi positivement aussi. Donc, l'intérêt d'aller de, de, en collecter. Et puis, soigner votre e-réputation, donc votre réputation numéro un aussi. Et euh, gagner en visibilité, du coup, sur Google. On va voir pourquoi. Donc, Et surtout, comment. Et donc, euh, euh, entre autres, euh, je veux bien Gauthier yes. Euh, entre autres, et eh bien, vous avez euh, des outils comme euh, le, le fait de pouvoir, on va le voir, euh, créer ses propres emails euh, pour pouvoir aller collecter des avis et les diffuser. Donc ça, très important. Avant ça, il faut vraiment comprendre du coup l'importance de ces avis pour votre référencement local. Euh, C'est important d'avoir une quantité d'avis. Donc, si vous en avez aujourd'hui un ou deux, n'hésitez pas à solliciter. Vous n'avez pas que un ou deux clients depuis le début de votre activité. N'hésitez pas à vraiment les solliciter, on va voir comment. Pour récolter une quantité d'avis, plus vous avez d'avis, plus vous avez de chances d'être bien classé, notamment du coup, sur Google My Business. Pareil sur les plateformes d'avis. La qualité de vos avis, donc, bien sûr, la note compte énormément et c'est un critère du coup très déterminant. Euh, la fraîcheur de vos avis, c'est important quand on est restaurateur. Euh, J'ai travaillé avec beaucoup de restaurateurs par le passé. Euh, ils ont beau avoir une très bonne note sur euh, TripAdvisor, par exemple, si les avis sont vieux, euh, ils sont mal, euh, mal référencés sur la plateforme. Donc, il faut euh, ne pas hésiter à le faire régulièrement pour avoir des avis récents, des avis frais, en fait. Euh, les mots-clés, du coup, la présence de mots-clés en rapport avec votre activité dans les avis euh, améliore votre positionnement. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire Essayez, quand vous poussez les clients à, à vous laisser un avis, euh, par exemple, via un email auto euh, envoyé euh, via celle-ci, Essayez eh bien, de, de rendre obligatoire le fait de mettre du contenu. Si on met juste une note ou des étoiles et pas de contenu, je dirais que ça n'a presque pas de valeur, parce qu'en fait, euh, euh, c'est important pour votre référencement aussi et pour Google de lire pourquoi on a mis cette note. Et même pour vous, s'il y a une mauvaise note et pas de contenu, ça n'a aucune valeur ajoutée pour pouvoir vous améliorer. Donc, essayez voilà, dans cette euh, récolte eh bien, de, de rendre obligatoire le fait de laisser du contenu. Et la réponse aux avis euh, levier majeur, du coup, euh, depuis peu de temps. Mais vraiment, euh, c'est important, en fait, de, de répondre à ces avis. essayer de répondre à tous vos avis, si vous pouvez, selon votre secteur. C'est euh, très important. Ça fidélise ceux qui ont laissé les avis. Ça, pour la réponse au négatif, c'est très important. Ça fidélise et ça va venir euh, peut-être gagner le cœur de ceux qui ont lu la vie négatif et lisent votre réponse, qui expliquent, qui propose euh, une solution. Et donc là, vous vraiment essayez de penser à ceux qui lisent l'avis la négatif euh, et qui lisent votre réponse. Essayez de vous mettre du coup euh, à leur place. Très important. Comment euh, obtenir des avis euh, Donc, euh, eh bien, avant de quitter le client, déjà, n'hésitez pas, euh, ça peut être un, un, un moyen juste avant qu'il parte, eh bien, de lui dire, bah, voilà, su, ah, comment avez-vous trouvé euh, votre expérience avec nous euh, N'hésitez pas à le dire, ou alors vous allez recevoir un email euh, de nous vous proposant de laisser un avis, n'hésitez pas à le dire. Voilà, c'est pas quémandé que de le dire, aujourd'hui, ça se fait, euh, vraiment, n'hésitez pas à proposer à un client satisfait de laisser son avis. J'insiste sur satisfait, évidemment. J'imagine que quelqu'un de mécontent, que vous n'allez pas le pousser. Euh, n'hésitez pas du coup à envoyer un questionnaire par email. Ça, ça fonctionne très bien. Vous avez de bons retours. Par exemple, la séquence auto, euh, celle-ci, euh, avec euh, une redirection vers eh bien Trustpilot, par exemple, ou euh, Google My Business, ou euh, TripAdvisor, par exemple. Vous pouvez faire, ça c'est spécifique, des demandes par SMS et avoir une, une communication conversationnelle avec votre client. Ça, Vous avez peut-être eu ça en tant que consommateur, vous avez peut-être déjà reçu un SMS vous proposant de laisser votre appréciation. C'est une solution aussi. Créer une page Google My Business, évidemment, je le redis, c'est important. Euh, eh bien, euh, dès qu'elle sera en ligne, vous allez voir, vous allez pouvoir recevoir déjà naturellement vos premiers avis. Euh, donc là, très important, comme ce sont les premiers avis qu'on voit avant tout, très important d'en prendre soin et de pousser les gens à mettre un avis dessus. Vous pouvez créer aussi votre livre d'or sur votre site. Alors là, attention, euh, donc c'est possible, hein, c'est très bien, euh, mais attention à ce que euh, eh bien, ce livre d'or... Euh, soit bah, l'air d'avis certifié, que, que vous puissiez. Euh, C'est important en fait de ne pas euh, comment dire. De pas donner l'impression que c'est vous qui avez écrit ce livre d'or. Donc, il y a plusieurs solutions. Aujourd'hui, il existe aussi des solutions externes des entreprises qui vous, qui, qui sont spécialisées dans les avis certifiés et qui vous proposent de récolter vos avis certifiés et de les afficher sur votre site Internet de manière certifiée, avec vraiment le tampon certifié de cette entreprise. Il euh, y a plusieurs, euh, aujourd'hui, vous en connaissez plusieurs, mais plusieurs sociétés vous permettent de le faire. Euh, je prends l'exemple de Guest Suite, par exemple, qui euh, est spécialisé aussi dans votre, euh, dans, vo dans votre typologie de professionnel et qui euh, bah, propose la récolte d'avis et la diffusion sur les plateformes et votre site euh, de manière certifiée. Comme ça, très important et c'est une possibilité. Le livre d'or aussi. Les plateformes. Du coup, euh, vous en avez entendu parler, euh, voilà, on vous pousse à afficher euh, évidemment vos avis clients sur des plateformes connues. Euh, donc, Google My Business, l'incontournable. TripAdvisor, donc si vous n'y êtes pas déjà en tant que restaurateur hôtelier, par exemple, vous connaissez cette, cette plateforme très bien. Euh, pareil, n'hésitez pas à diffuser vos avis sur cette plateforme qui est très, très consultée, surtout là avant l'été, par exemple. Euh, sur votre site internet ça vient ajouter du contenu sur votre site et donc mieux vous référencer au site donc euh, très très bonne idée que de les afficher sur votre site exemple hyper concret vous récoltez des emails vous récoltez pardon des avis avec un email à celle-ci et vous faites de la diffusion sur votre site internet là ce sont des avis du coup certifiés de clients qui sont vraiment venus chez vous et donc euh, c'est tout gagnant ça, tu peux faire vraiment faire des avis assez euh, intéressants et assez euh, puissants en termes de contenu euh, avec, euh, avec ce, ce type d'avis. Oui, tout à fait, avec vraiment un contenu qu'on met en obligatoire et au minimum un minimum de mots par exemple. Tu as vraiment une maîtrise de la vie, donc c'est super intéressant. Hein. On a aussi bon, d'autres plateformes, Trustpilot, on a parlé on en a parlé aussi, et donc c'est une plateforme tout secteur. Et les pages jaunes. Donc là, les avis pages jaunes, c'est aussi important euh, parce que eh bien, ce sont des avis qui sont visibles sur les cartes euh, Apple, par exemple, ou Mappy. Voilà, quand on clique sur un, un établissement euh, touristique, par exemple, eh bien je vais avoir les avis euh, des pages jaunes qui vont s'afficher. Donc, ne pas négliger d'aller voir au moins si vous avez une présence sur Page Jaune et si les avis sont mauvais, par exemple, au moins allez y répondre déjà. Alors, on a une petite question, Camille, de Sophia. Comment ça se passe, la synchronisation de site avec euh, le site vitrine avec celle-ci, quand c'est simple et beau qui le fait Alors, comment ça se passe euh, Eh bien, c'est simple. Sur votre site vitrine, vous avez, on va pouvoir ajouter euh, eh bien, un widget, ce qu'on appelle un widget, un, un, un macaron, on va dire, un petit encart, qui vous lie, qui est lié donc tout de suite à votre outil celle-ci et qui vous redirige tout de suite vers tous les services celle-ci. Donc, euh, nous, c'est tout à fait possible. On a déjà euh, euh, donc, euh, bah, une multitude de clients déjà qui ont testé euh, la solution. Et donc, vous insérez, on insère à l'endroit que vous souhaitez, sur votre site, ce, euh, cet encart qui vous permet eh bien, euh, de récolter euh, les contacts, les emails déjà euh, directement reliés au CRM, celle-ci. Yes, je vais pouvoir répondre à cette question de, encore de Sophia. Est-ce que celle-ci peut synchroniser avec un site propre codé de A à Z ou c'est uniquement avec, euh, avec des WordPress alors vous avez, nous on est un environnement ultra ouvert avec toutes les solutions du marché, que ce soit de votre côté si vous voulez utiliser notre API qui est publique, ou alors avec des solutions de widget également qui sont capables d'être insérées sur une multitude de sites internet, ou alors du Zapier également quand vous utilisez du Typeform ou ce genre de choses, euh, voilà, vous avez une multitude de possibilités. Euh, Sophia, je vous propose d'aller sur la Academy, il y a plein d'explications de, de, là-dessus, euh, sinon je, je vous enverrai un petit mail après le, le webinaire pour que vous ayez les, les informations. Et dernier, dernière best practice importante aussi, euh, et ça je reviens sur l'idée, euh, une fois que vous avez votre site, de pouvoir le rendre présent ailleurs. Euh, vous pouvez vous inscrire selon votre secteur de métier euh, sur un annuaire spécialisé en ligne. Donc, à quoi servent les annuaires Donc, il en existe de toutes sortes. J'ai mis des exemples en bas. Et eh bien, euh, vous allez pouvoir vous créer un mini-site gratuit avec juste les infos principales vous concernant. Donc, c'est un peu comme une fiche Google My Business, on va dire, mais sur un annuaire. Donc, ça vous permet d'avoir une présence supplémentaire sur Google, un gain, du coup, en visibilité et en crédibilité, euh, et ça contribue du coup à, au bon référencement de votre site puisque vous le reliez à votre site. Donc, ça fait mmh. eh bien, des liens entrants et du trafic. Donc, euh, des exemples, annuaire thérapeute, euh, annuaire santé-bien-être, votreélectricien.fr, euh, les pages jaunes est un annuaire du coup, euh, Yelp par exemple. Voilà, n'hésitez pas à rechercher selon votre secteur d'activité euh, des annuaires gratuits pour vous inscrire. c'était la fin de, de cette présentation, assez complète. On a dépassé un petit peu des temps impartis, mais c'était passionnant en termes de, de best practice et des différentes de choses à savoir. Donc, merci beaucoup, Camille, pour, pour ce sujet. Que tout le monde a, a pu prendre bonne note de toutes, ces, de toutes ces tips. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a encore quelques minutes, si vous le souhaitez. Et si vous avez des questions supplémentaires, euh, notamment sur l'intégration, Sophia, donc euh, l'intégration euh, celle-ci euh, beau n'hésitez pas sur le, la marketplace, le site internet de celle-ci. Eh bien, vous avez une page entièrement dédiée à euh, SimpleBo et, et celle-ci, avec euh, même une vidéo d'explication et, euh, et les avantages que vous avez euh, donc grâce à notre partenariat. Euh, entre euh, Gauthier et moi, <rire> entre celle-ci et Simple et Voilà, vous avez tout l'explicatif sur le lien. entre, entre... <rire> <rire> et, euh, voilà, donc, voilà, si vous avez euh, la moindre question, hein, bien sûr, on est entièrement disponible, que ce soit chez Simple et Beau ou chez celle-ci. Chez celle-ci, euh, celle vous avez tout à fait la possibilité d'aller sur, directement sur notre homepage gocelle avec la petite bulle de chat. On est tous disponibles pour vous répondre à travers ce, ce moyen et également à travers contactatcelci.com, par exemple très réactif. Donc, euh, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail si vous avez encore des, des questions et euh, si vous avez besoin de, de plus d'informations. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à tous et je vous souhaite un, un très bon appétit. Et euh, merci beaucoup Camille de ta présence pour ce webinaire. C'était un plaisir. Merci. Bonne, bonne journée rochelaise. Merci à toi aussi. Sous l'appui pour nous, hein, toujours. <rire> Allez, ouais. ciao. À la prochaine. Au revoir.